Donc on va parler de Jenkins, on va parler surtout de tout l'aspect configuration as code autour de Jenkins. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un petit peu moins d'un an. Euh, Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas Jenkins Du tout Plus ou moins Eh bien ça va être l'occasion de découvrir. Euh, alors du coup, qui sommes-nous Eh bien non, je ne suis pas Evelina qui se euh, travaille chez Pragma, qui est euh, lead, lead du projet. En fait, qui, euh, qui drive le, le projet. Moi, je suis l'autre. Voilà. Je suis Nicolas Delof. Donc, Je travaille chez CloudBees euh, au sein du CTO Office. C'est-à-dire que je donne un coup de main au CTO parce qu'il n'a a, il qu'une journée de 24 heures, comme nous tous, donc il y a des trucs qu'il délègue. Euh, ça m'arrive aussi de faire des vidéos et d'organiser des conférences. D'ailleurs, je vous invite à voir la keynote de clôture euh, ce soir qui va être trop, trop bien. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, N Deloff un peu partout. Alors, peut-être le savez-vous, mais euh, la grande phrase du siècle, c'est que l'année 2018 sera ASCODE ou ne sera pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben, on gère notre infrastructure ASCODE, on, on gère nos environnements ASCODE. code. J'entends je environnement, j'ai mis Docker parce que bon, c'est un peu infra, un peu, on ne sait jamais trop trop bien où le mettre. On gère notre architecture, notre orchestration ASCODE. Et euh, on gère notre process d'intégration continue, de continuous delivery euh, ASCODE aussi. Euh, si vous connaissez les Jenkins Files, mais aussi ce qui existe sous d'autres formes chez d'autres systèmes de CI, en général, ça devient rarissime qu'on s'amuse à rentrer dans le clicodrome pour aller cocher des options, des choses comme ça. On aime bien avoir un fichier euh, qui décrit le process et qu'on versionne euh, quelque part. Alors dans le, dans le monde Jenkins, on sait gérer l'infra, parce que en fait, bah, c'est une infra, hein, on démarre des machines, des choses comme ça. Euh, on sait gérer les jobs, Jenkins Files ou d'autres systèmes, et puis il euh, y a la conf de Jenkins lui-même, qui là est plus, euh, plus manuelle pour l'instant. La partie infra, effectivement, il y a plein de choses qui existent, euh, Jenkins ça vient avec une, euh, une ligne de commande, il y a des API REST, il y a même des bindings en Python, en Go, en Java, en sans doute peut-être d'autres choses, qui sont plus ou moins maintenues, mais qui permettent de bricoler des trucs. Il y a des recettes euh, Ansible, Chef, Puppet qui sont maintenues, il y a une image Docker. Donc normalement, démarrer un Jenkins et venir commencer à le configurer pour qu'il tienne sur votre infra, ce n'est pas un moment très très difficile. Bon, Sachant que Jenkins, on, démarre un, enfin, on lance juste une JVM, ce n'est pas non plus euh, super compliqué. Les jobs eux-mêmes, bah, euh, historiquement, on avait le job DSL plugin qui permettait, avec un script Groovy, de définir la structure d'un job. Il euh, y a aussi des, des expérimentations alternatives à base de YAML, des choses comme ça. Et puis, il y a le fameux pipeline, qui vient afficher Jenkins file, euh, propose un mode de fonctionnement qui est super intéressant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le mode multi branche cest c'est-à-dire que vous déclarez juste un repository, et Jenkins va automatiquement identifier toutes les branches, toutes les pull requests, dans lesquelles il y a un Jenkins file, et donc créer les sous-jobs qui vont avec. Donc si vous avez un mode de fonctionnement avec beaucoup de branches, des pull requests, des choses comme ça, c'est plus la peine d'essayer d'inventer des scripts qui vont automatiquement créer des jobs dans Jenkins. En fait, vous dites juste à Jenkins, mon repos GitHub, il est là. Et Jenkins se charge du reste. Et on ne va plus dans l'UI de Jenkins et on dort mieux. Et encore plus fort, c'est ce qu'on appelle les Organization Folders. C'est là que vous donnez vos credentials euh, GitHub ou, ou autre. Il y en a un pour euh, GitLab, il me semble, un Organization... Euh, je dis des bêtises Enfin, il y en a un générique Git... Work in progress, enfin, il y en a pour un certain nombre de fournisseurs, parce que vous, le tout c'est d'aller de, de appeler les bonnes API pour que ça soit euh, efficace. Et, euh, et ben, en fait, il va identifier tous les repos qui sont, euh, auxquels vous avez accès, donc il va créer un pr une première couche de, de répertoire pour chaque repo, et dans chaque repo, il va aller chercher toutes les branches, toutes les PR. Donc, autrement dit, vous lancez Jenkins, vous lui passez vos credentials et vous n'occupez plus de Jenkins. Donc on dit du coup on n'a plus besoin de le gérer, on n'a pas besoin de faire ça à scode, ben, c'est quand même un peu parce qu'il y a deux trois trucs. Job DSL pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Il y a un mot clé en fait pour chaque euh, élément de configuration euh, du job. Là c'est l'une des difficultés de ce plugin en fait, c'est qu'ils ont été obligés de maintenir euh, un mot clé pour chaque élément qu'ils veulent pouvoir configurer dans un job, écrire en fait le binding pour chaque élément, ce qui est un boulot de maintenance assez faranique. Alors on essaye de trouver des astuces pour alléger ça, mais bon, c'est pas c'est pas encore fantastique. Et puis bon, hein, du coup, on a notre, notre fameux Jenkins Master. Alors Jenkins, c'est génial, hein, on peut l'installer, le packager euh, sur un système, l'installer en Docker, le faire tourner un peu partout. Sauf que qu'il ben, faut le configurer à la main. Et là, ben, du coup, le côté Ascode, euh, on l'oublie un petit peu. Euh, sachant que, ouais, là, qu'on à la main, euh, ben là, c'est déjà tout petit, on voit rien, et c'est encore, c'est qu'un tiers de la page, quoi. Dans Jenkins from scratch vous installez quelques plugins, et juste ça devient ingérable. Même la page elle met beaucoup de temps à se charger. Enfin, c euh, ça, c'est parce que c'est du jelly derrière. Enfin, Bref. Euh, et donc, du coup, ben, c'est hein, juste un peu pénible, en fait. Hein. J'ai vu des gens qui s'amusent à automatiser ça, euh, qui ont des, des scripts pour venir cliquer, euh, des choses assez étonnantes. Euh, mais en fait, en général, on n'aime pas trop, trop avoir à se taper cette conf à la main. Enfin, en même temps, ça fait du boulot pour des gens, hein, mais euh, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir s'en débarrasser. Et donc comment qu'on qu va faire euh, Il existe historiquement plusieurs façons de le faire. Euh, il y a quelque chose qui a été longtemps utilisé, enfin qui est toujours utilisé, toujours d'actualité, c'est les, les scripts Groovy que vous rajoutez dans votre install Jenkins, dans lequel en gros ben, vous allez coder en Java slash Groovy les API Jenkins directement pour venir mettre les valeurs qui vont bien au bon endroit. Ça marche parce que du coup vous avez accès à tout, toutes les classes de Jenkins, donc vous pouvez faire absolument n'importe quoi dans votre Jenkins. Hein, en gros, on donne un outil de développement à un développeur. Qu'est-ce qu'il fait Il développe. Et euh, donc, vous testez ça ben, euh, en lançant Jenkins en espérant que ça marche, quoi. C'est du groovy, hein, c'est dynamique, donc ben, peut-être que ça va marcher. Et puis, ben, accessoirement, il faut quand même être un peu développeur Java, il faut connaître les API internes de Jenkins, enfin que du bonheur quand on sent que ça va bien se passer. Il euh, y a eu une idée du coup qui a été développée à côté de ça, c'est le plugin Scriptler. C'était en gros d'avoir une espèce de référentiel des scripts qui vont bien pour faire des trucs dont tout le monde a besoin. Genre, aller purger les jobs qui n'ont pas été buildés depuis plus de trois mois. Un truc comme ça. Il bon, y a un gars qui a écrit le script une fois, ça a été plus ou moins euh, revu par la communauté, ça fait partie de ce que vous avez dans le script. -là. Euh, et puis, bon, si vous voulez avoir un truc, un peu justement vous voulez vraiment gérer tout ce qui se passe sur un Jenkins, il y a des outils du type euh, le plugin SCM5 Configuration qui consiste à dire, ben, on prend le Jenkins Home, on le met dans Git, et à chaque fois qu'on change un truc, et ben, on fait un commit et on push. Euh, alors ça fait des gros peu Git, et puis surtout, alors, certes, vous pouvez récupérer la conf d'avant, et redémarrer un Jenkins comme ça, le dupliquer. Mais en termes de conf code, c'est quand même un peu le niveau moins le niveau un. On est, on est au sous-sol, là. donc on rame, on creuse. Donc un, un script Groovy, un edit Groovy, ça peut ressembler à ça. Donc là, c'est extrêmement petit, mais c'est exprès, n'essayez pas de le lire. Vous allez devoir écrire ce genre de choses. Donc si vous faites un peu du dev java à la rigueur, ça peut vous inspirer vaguement. Euh, eux là, ils sont, ils sont développeurs Jenkins, donc peut-être qu'il y a 2-3 classes qui reconnaissent. La plupart des gens, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Alors Surtout si vous allez voir un Ops en lui disant « Ouais, j'ai besoin de mettre ça en prod. » Bizarrement, il va dire « Tu testé comment ?»« bah, je j'ai démarré Jenkins, ça avait l'air de bien se passer. » Alors, quand on a ce genre de conversation, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce, qui ont ce type de problème. Euh, historiquement, en fait, c'était en 2015 qu'Oshuke euh, avait, avait déjà logué euh, une issue par rapport à ça Il avait bricolé un truc qui s'appelait le système config DSL, donc même principe que ce qu'on avait avec le job DSL plugin, on écrit du groovy qui va permettre d'aller tapoter des trucs dans Jenkins. Euh, à Jenkins World, il y avait une conférence où quelqu'un parlait du même sujet, où en fait il faisait du templating des fichiers XML de Jenkins. Là, on n'est on, on on plus au niveau moins, hein. là on commence à monter un peu dans l'ascenseur, mais... Euh, mais on reste dans les sous-sols quand même. Il hein. euh, y a des gens qui ont commencé à développer des trucs assez ingénieux, où en fait, un petit peu dans l'approche de scripteur dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont créé le code groovy qui va bien, pour euh, venir manger un fichier YAML ou JSON, qui soit un peu plus abstrait. Donc ils ont défini une espèce de schéma en fait, en disant, voilà, vous pouvez configurer ça, ça, ça, de manière très simple dans un fichier YAML, et moi j'ai créé le bout de code qui va adapter ça aux API internes de Jenkins. Euh, et donc l'été dernier, on a rencontré les gens de Pragma qui, eux de leur côté, avaient fait quelque chose un petit peu dans cet esprit-là qui s'appelait le Jenkins ASCode. Sachant que moi, de mon côté, j'étais parti sur le, le, le système config DSL de keke puis je l'ai refait à ma sauce en YAML, parce que j'ai un peu du mal avec le Groovy, je ne sais pas si ça s'est senti, mais... Et, euh, et donc du coup, bah, quand on se rend compte qu'on fait à peu près la même chose, pas pareil, on a deux options, euh, soit on se tape sur la gueule, Soit on se met autour d'une table, on prend quelques bières pour euh, faciliter la conversation et, euh, et puis on se décide de faire tout ça tout simplement ensemble. Alors, il s'est avéré que la, le focus de Pragma, donc Pragma c'est une société qui est euh, euh, basée dans le nord de l'Europe et qui, euh, qui fait du consulting essentiellement autour de CI et CD. Euh, et donc, leur objectif c'était, eux ils ont des clients concrètement qui utilisent leur solution, donc voilà, ils ont des vrais problèmes de terrain. Quoi. Ce client-là a besoin de tel plugin, donc tel plugin doit marcher. Le problème de CloudBees, il est un peu dans l'autre sens. C'est nous, si on investit dans une solution, bah en gros, il faut qu'elle marche sur tout l'écosystème. On ne va pas prendre les plugins un par un. Il y en a un peu plus de 1600, il me semble, maintenant. Ça fait quelques heures de boulot, quand même. Donc, on cherchait plutôt quelque chose qui, soit, enfin, qui marche pour tout le monde et qui soit euh, acceptable par toute la communauté. Donc, du coup, euh, il s'est avéré que, bah, en discutant, ils se sont dit ouais, c'est vrai que ça serait quand même pas mal qu'on soit obligé de se taper euh, deux heures de boulot à chaque fois qu'on a un client qui nous demande un nouveau truc. Euh, que ça s'ajuste à la rigueur peut-être un peu moche, mais qu'en tout cas ça marche tout de suite. Pour ceux d'entre vous qui ont euh, utilisé les Jenkins files depuis, euh, depuis euh, plus de quelques mois, dans les premières versions, en fait, euh, y avait des, on était parfois obligé d'avoir une syntaxe toute pourrie à base de $class, je ne sais pas quoi, parce que euh, ben, la, le, le, le plugin qu'on voulait utiliser dans le pipeline, et ben, il n'avait pas été euh, customisé pour être pipeline compliant mais on pouvait quand même s'en servir. Il fallait juste donner le nom complet de la classe, ce qui était absolument horrible à taper. Mais c'était possible. Bon, on a voulu avoir un truc un peu moins horrible à taper, mais d'avoir cet esprit-là, de se dire ok, je vais n'importe quel plugin, pour un peu qu'il soit pas quand même codé avec les pieds, on arrive à faire des choses avec. Quoi. Je dis pas trop copier avec les pieds, peut-être codé avec les pieds, parce qu'il s'avère que dans l'écosystème Jenkins, il y a des plugins bien, il y a des plugins pas bien, et il y a des plugins vraiment ignobles. Alors, L'idée de faire ça simple, bah c'est qu'en gros, voilà, configurer un Jenkins, euh, la page que je vous ai montré, la page de conf avec des, des toutes petites, avec des cases à cocher dans tous les sens, on aimerait bien pouvoir la résumer un truc de ce genre-là, quoi. Dire voilà, j'ai un Jenkins, le message qui s'affiche c'est machin démo, il y a un exécuteur, euh, je mets en place un, la sécurité, ben, je mets en place une base d'utilisateurs local, et j'ai un, un utilisateur, un premier utilisateur qui est mon, mon démo admin, voilà, avec un mot de passe. C'est relativement lisible pour la plupart des gens. Et puis le but, c'est d'avoir un truc qui va être capable de bouffer ça et de mettre tout ça dans Jenkins. Euh, ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est l'approche As-Code en général, config As-Code. C'est d'avoir quelque chose qui soit sécurisé et sain, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un format qui est beaucoup plus simple à gérer, qu'on va pouvoir tester en amont, qu'on va pouvoir versionner, on va pouvoir du coup, tracer euh, tout ce qui s'est passé, à savoir justement est -ce qui, qui a modifié une partie de la conf, pourquoi, et ainsi de suite, euh, la tester comment, vous dire, On vous potentiellement si vous avez des gros instants Jenkins, faire des modifications de conf c'est toujours un peu compliqué, donc vous allez pouvoir vous dire cette conf elle est versionnée dans Git, je crée une branche dans laquelle je vais modifier des paramètres, et ce truc là on peut démarrer un Jenkins de test pour voir si ça se passe bien avant de l'appliquer sur la prod. Euh, une problématique de rapidité, je parlais tout à l'heure de faire du templating xml, dès qu'on commence à taper dans les couches xml le stockage de Jenkins, ça veut dire que si on change quelque chose, il faut redémarrer Jenkins. Donc ceux d'entre vous qui ont un Jenkins un petit peu chargé savent que ça peut prendre un certain temps. Hein Donc ce genre de choses effectivement, quand on fait des essais en xml et qu'à chaque fois ça met deux minutes à démarrer avant qu'il se passe quelque chose, euh, le cycle essai-erreur il est lent. Et puis on essaye d'avoir un truc qui soit relativement facile d'utiliser, vous avez vu un petit extrait d'yaml. et puis surtout facile à réutiliser, c'est-à-dire qu'on puisse facilement partager ça avec d'autres en disant « Voilà, j'ai le, le snippet de code qui permet de configurer tel plugin dans tel cas d'utilisation. » Alors il y a plusieurs challenges, évidemment. On veut un fichier qui soit euh, compatible avec un être humain, à peu près qu'on normalement constitué. On veut que la syntaxe soit euh, quelque chose qui se qui reflète l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'effectivement on va aller voir qu'on génère de la doc euh, mais on sait très bien que les gens ne la lisent pas la doc, hein. donc euh, aller écrire une doc complète sur le, le schéma qu'on utilise, blablabla bla bla bla, euh, les gens continueront à poser des questions idiotes en disant ouais j'ai mis ça à tel endroit, ça marche pas, je sais pas, bon et bah oui, bah oui la valeur elle n'existe pas, ça sert à rien de mettre ça, ouais mais ça avait l'air bien parce que non, bah, parce qu'en fait ce qu'on connaît de Jenkins c'est son UI dans l'UI, il y a un champ qui s'appelle exécuteur euh, nombre d'exécuteurs, voilà, donc on a envie d'avoir un truc qui s'appelle exécuteur quoi. Ça semble assez naturel, on, on essaye de mapper ça. Euh, on veut pouvoir configurer tout Jenkins, y compris ses plugins et tous les trucs qu'on pourrait avoir à configurer, alors euh, tout, ou en tout cas une écrasante majorité, euh, sans qu'il y ait euh, besoin de développer des trucs spécifiques à chaque plugin, quoi. Donc, avec génération de documentation, d'outillage, de, de schémas, de validation en tout genre, pour que justement vous puissiez vérifier que votre truc est correct avant de le, le bénir en prod. Alors, quand on vous parle de fichiers euh, euh, lisibles par un être humain et par une machine assez rapidement, ça a été un débat dans les premières versions, parce que Koshuki, il aime beaucoup Groovy, et moi pas du tout. Donc on a, voilà, ça nous arrive de discuter sur le sujet, mais on est toujours très polis. Euh, et puis, euh, il puis y a des gens qui, euh, qui eux, sont plus euh, issus du monde Ruby, du monde Python, du monde machin. Et donc, du coup, eux, ils, ils trouvent qu'en utilisant JRuby, on pourrait faire un truc écrit en Ruby, un peu comme chef, et tout. Où ils disent, ouais, chef, c'est génial, tu vois, on pourrait faire la même chose dans Jenkins. Ouais, ça fait rêver, j'aime pas Ruby non plus. Euh, <rire> Ou en XML. <rire> enfin bref. Et en fait, ben... Il s'avère que c'est un peu l'une des raisons pour laquelle, par exemple, les gens de chez Docker, vous avez peut-être remarqué que je suis Docker-Captain, euh, les gens de chez, euh, chez Docker, ils ont écrit Docker en Go. Euh, L'un des arguments, c'était que c'était un langage qui mettait tout le monde d'accord, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément grand monde qui en utilisait. Enfin, ils débutaient tous en Go. Donc, il n'y avait pas de, de, de querelle de clochers, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec YAML. YAML, ce n'est pas euh, Groovy. Bon, c'est l'écosystème Java. Euh, Json, c'est quand même pas mal l'écosystème Web. Euh, et ainsi de suite, Ruby, bah, alors là vous parlez dans, partez dans l'écosystème euh, euh, Rails, chef et compagnie. YAML, bah, c'est juste un truc que tout le monde utilise euh, parce que bah, ça n'a pas de couleur. quoi. Et euh, puis accessoirement, c'est quand même le truc qui est à la mode sur tous les outils OPS. Donc autant suivre la tendance, hein, c'est vachement plus facile d'avoir tort comme tout le monde que raison tout seul. Euh, la partie, donc je vous l'ai la partie UI, on aimerait bien que le YAML, y, ça soit une représentation mentalement équivalente à ce que vous avez dans l'Ui, que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre à quoi ça correspond. Et donc, et ben, ça, ça, ça ressemble à ça concrètement. Euh, ben là, vous voyez que j'ai mon Jenkins, il a une conf de sécurité qui se base sur le plugin LDAP. Mon plugin LDAP, au niveau de sa conf, il a un serveur, machin. Il utilise un cache de 100 entrées et un problème d'indentation, peu importe. Et puis au niveau des stratégies sur les users, les groupes, il est case sensitive Il n'y a pas trop trop besoin. Alors c'est bien, il y a mal, on peut mettre des commentaires, contrairement à JSON, mais là il n'y a pas trop besoin, du coup. Ce qui fait que du coup on aurait pu mettre du JSON parce qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Bref, là pareil, configuration des, de où est Git, et ben dans les outils il y a Git et Git il est installé là. Donc une fois que vous l'avez vu ce genre de choses là, en général on arrive à se retrouver assez facilement. Euh, donc voilà, l'idée c'est clairement, euh, je crée ma fronf YAML, j'ai l'outillage nécessaire pour savoir l'écrire et la valider, et puis je lance Jenkins, je touche plus à rien. Donc c'est vrai que le lancement, on est obligé quand même de faire entrer, mais après je touche plus à rien, j'attends un certain temps, ça reste un Jenkins, et mon, mon master est totalement configuré. Euh, quand je vous dis qu'on veut euh, supporter les plugins, l'idée c'est effectivement, si un plugin respecte certaines conventions, euh, il est implicitement compatible config code, il n'y a pas besoin qu'il vienne rajouter une classe, une interface euh, exton je ne sais pas quoi, ou implémente, euh, je ne sais quoi. Euh, de notre côté, on n'a pas besoin de créer le petit bout de code qui fait que ce plugin est supporté, tout, tout fonctionne euh, out of the box, à part quelques cas un peu tordus, parce qu'il y en a, euh, on va reparler un petit peu après. L'autre option de cette approche-là, c'est de se dire qu'à partir du moment où on est obligé, dans certains cas, de fournir du code, c'est-à-dire qu'il y a toujours le, plan, le, le, le, le truc par défaut qui marche à peu près, et puis on peut faire un truc spécifique. L'idée aussi, c'est que si un plugin il a une structure interne qui match ce qu'on attend de lui, mais c'est moche en fait, la structure YAML qui en résulte euh, est vraiment trop pourrie, le, le, le développeur de plugin peut très bien dire bon « ben je vais du coup créer l'extension code dans mon plugin », pour proposer une API qui soit plus propre, plus utilisable par, le, par les main users Et du coup, on espère justement que la communauté, petit à petit, adopte cette approche-là. Évidemment, on génère de la doc, parce que c'est bien la doc, on génère un schéma pour ceux d'entre vous qui utilisent un éditeur YAML bien. On a envisagé des choses, justement, typiquement, tout ce qui va être support dans les IDE, d'être capable de générer des grammaires. À partir du moment en fait, où on a cette possibilité de générer des choses, on peut envisager toute une chaîne, un outil de validation, par exemple, qui pourrait directement bouffer votre fichier YAML pour vous dire, ok, celui-là, il est bon, il va, il va être assimilable par ton Jenkins, avant que vous ayez démarré Jenkins. Donc, config configascode, ça se passe là. Aujourd'hui, c'est un, un plugin qu'on a rajouté sur Jenkins. Alors, comme c'est un plugin qui configure Jenkins et qui, entre autres, installe des plugins, il y a un problème de de poulet d'œuf, mais celui-là, il bah, faut que vous l'ayez déjà installé, et puis après, il se charge d'installer le reste. Euh, et puis, j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc on va faire une démo, si je me rappelle comment on switch, euh, bah, Voilà, il est là. Hop. Donc là, j'ai un Jenkins. Comme vous pouvez le voir, il est marqué qu'il est configuré automatiquement. Hop, il me reste... ouais, bon, temps. Donc en fait, ce que j'utilise, c'est... C'est Pity. Donc on va être plus gros. Ça ah, voilà. Ça c'est gros ou je ne mets plus. C'est bon. Euh, donc l'idée ici, ben voilà, j'ai mon, mon nœud de base qui est, le, qui est mon Jenkins, dans lequel je vais retrouver les différents éléments que vous avez dans la page de configuration de Jenkins. Si je le retrouve, hop. qu'il chauffe un peu. Donc les. <rire> la page configure. Hmm. C'est la page va prendre un café. Voilà. Donc en gros l'idée c'est que les ah oui bah, je, suis... Attends, je, suis... je suis pas dans la bonne ah, du coup, dû me mettre en anglais bon, c'est pas très grave euh, euh, l'idée c'est que les... les différents éléments que vous retrouvez ici vous allez vouloir les retrouver dans l'yaml donc typiquement le nombre d'exécuteurs la période d'attente euh, le, le type d'utilisation du nœud qui correspond au master bah, c'est ce que vous allez mettre ici le nombre d'exécuteurs le mode le nombre de retries sur le checkout là c'est euh, l'option qui est ici alors évidemment, quand le label est en anglais, on voit mieux le match. Bon. Euh... Alors, ça, certains, il s'avère que techniquement, certains labels matchent pas trop, trop. Donc, on, a, justement, on est justement en train de réfléchir à tout un ensemble de choses un peu déclaratives qu'on va pouvoir rajouter dans le code des plugins ou de Jenkins, histoire que ça soit facile à que les ça facile à accepter. C'est juste une annotation rajoutée quelque part. Quoi. Il n'y a pas de changement dans le code pour dire en fait, bon, ce truc-là, le, le code, il s'appelle comme ça, mais son vrai nom pour les gens normaux, c'est ça, en fait. Et du coup qu'on euh, puisse utiliser cette, ces, ces métadonnées. Et puis vous voyez, donc j'ai ces éléments-là. Puis par exemple, j'ai l'ensemble des providers cloud qui sont associés. J'en ai un. c'est bah, le plugin Docker qui me le fournit. Et donc c'est ce qu'on retrouve euh, woop, à la fin ici. Voilà, j'ai un truc qui s'appelle Docker qui vient que euh, taper à cet endroit-là et qui a euh, des templates euh, sur un Jenkins slave. Tout ça, c'est ce que vous avez ici. J'ai un truc qui s'appelle Docker, il tape son host, c'est le la Docker socket. J'ai un ensemble de templates, donc j'ai une liste YAML. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu un fichier YAML. Ça pique vraiment beaucoup les yeux, pour un, ça, ça reste accessible. La syntaxe, hein, c'est par indentation comme ça, et puis ben, quand on a une liste, on a des tirets. Il faut savoir que en fait, YAML, c'est un surensemble de JSON. On peut faire des maps, on peut faire de l'héritage, des trucs comme ça. Euh, et très très vite, ça fait mal à la tête. Donc on a, les premiers retours qu'on a eu quand on a commencé à, faire, à utiliser ce genre de choses, c'est « Mais qu'est-ce que c'est -ce, ce bordel ?» Donc on a volontairement restreint aux trucs les plus basiques qu'on puisse faire en YAML, hein. clé, valeur, liste, point. Comme ça, les gens comprennent ce que ça fait, important en c'est important fait, qu'on qu qu arrive à écrire le fichier. Donc voilà, bah typiquement là on a une liste, on a un ensemble de, de volumes, on a le, le, le hello qui est, qui est dans slash hello et le world qui est dans slash world, un super exemple des variables d'environnement. Ça par exemple c'est un multiline, parce que pour une raison quelconque la liste des variables d'environnement c'est pas une liste, c'est une string séparée par des multilines. Donc en YAML on fait un multiline avec un, un pipe comme ça. Bon voilà, deux trois, deux, trois trucs à, à connaître. Euh, et donc, on a plus, donc ça c'est vraiment l'élément de, de base de Jenkins et puis après on a euh, tous les trucs qui sont à côté parce que euh, si vous regardez euh, si j'arrive à retourner dans l'administré de Jenkins il euh, n'y a pas que le configure, il y a tout, le, tout ce genre de bordel Alors par exemple il y a la sécurité configurer la sécurité dans laquelle on va dire euh, les ports qui sont ouverts pour, pour euh, accéder à la cli les... donc typiquement est-ce que je mets en place euh, une, une authentification sur mon Jenkins que je n'ai pas fait là parce que sinon je peux plus me connecter pour les démos euh, le port utilisé par mon serveur SSH hein, tout ce tout ce genre de choses et ben ça tout ça ça va rentrer dans la partie security. parce qu'en fait on essaye de matcher un élément racine ici à une entrée dans la page euh, dans la page manage qu'on a là attends toi Hop. normalement on retrouve un petit peu on essaye de retrouver à peu près les éléments alors après les API euh, comme on, comme c'est en fait on utilise un mécanisme de discovery de ce qu'expose Jenkins pour générer cette structure YAML. Donc des fois, il y a des trucs qui matchent plus ou moins bien. Mais l'idée aussi, c'est que du coup, ça permet de révéler ce genre de, de bizarrerie d'implémentation qu'il y a dans Jenkins, et ça peut être un très bon use case pour aligner tout le monde, en fait. Dire que, ben ouais, le truc, le label, il est tout pourri, et t'as mis ça dans celle, cette classe-là, alors qu'en fait, dans l'UI, c'est à cet endroit-là, et ben du coup, on va corriger le tir euh, dans une version future pour que, ben en fait, ça, ça rentre tout simplement euh, beaucoup mieux dans le moule. Et puis typiquement, il ben, y a toute la partie des trucs qui restent, et les, les, les noms classés, donc par exemple la conf de, du mail, donc là c'est pareil, hein, le, plugin mail, le plugin mailer, et eh ben, il s'appelle mailer, quelle surprise, et puis ben, il a un serveur SMTP, un port, un, une adresse de l'admin. Donc typiquement si vous trouvez des exemples de conf où vous avez ce genre de bloc, euh, vous l'auriez sans doute pas inventé spontanément, mais ça parle assez facilement, on comprend ce que ça fait, on comprend à quel plugin ça correspond. C'est vraiment ça l'idée. Alors du coup, on a une petite entrée ici qui est sympa, Hop. Euh, dans lequel on a pas mal de choses. Entre autres, là, je fait de pouvoir générer de la doc. Boum Donc on a la config ascode elle-même, c'est-à-dire qu'on va configurer la façon dont config ascode interprète les choses. Donc typiquement, est-ce qu'il va accepter de, de configurer des champs qui sont marqués dépréciés dans le code Pour des questions de compatibilité ascendante, qui est un sujet un petit, un petit peu chaud quand on a introduit ce, ce mécanisme, euh, on s'est dit bah oui mais il y a un moment où on met à jour Jenkins, ma conf elle ne marche plus parce que le gars il a changé le nom de la tribu, là, un truc qui était déprécié. Donc on dit bon bah par défaut euh, effectivement le truc euh, il est strict, va dire non, ta conf elle n'est pas bonne pouvez lui dire bon juste alerte moi qu'il y a un problème mais pas plus que ça, j'ai quand même envie de pouvoir charger ma conf. Pareil pour les API qui sont marquées restreintes, c'est-à-dire des choses qui sont dans le code Java, sont publiques pour des raisons de structure de code Java, mais qui normalement ne devraient pas l'être. Euh, et puis on a un mécanisme de version, si on est vraiment obligé de changer quelque chose, on mettra un version 2. Pour ceux d'entre vous qui utilisent Docker Compose, c'est exactement le genre de problème qu'ils ont eu. À un moment, ils, le modèle ne matchait plus, et ils ont fait un version 2, ils ont fait un version 3, pour dire, bah, au pire, on, on sait encore gérer l'ancienne version. Et c'est là que bah, vous retrouvez effectivement bah, le fameux, le fameux euh, Jenkins élément clé, dans lequel on voit, bah, bah, les, bah, typiquement, qu'est-ce que je vais pouvoir coller comme, euh, comme sécurité là-dessus euh, par exemple, si je veux euh, mettre en place la sécurité Github, eh ben, j'ai l'élément Github. Donc là, j'ai la liste des valeurs qui correspondent, c'est-à-dire les listes des implémentations de cette API qui sont connues par mon instance Jenkins. Donc comme j'ai le plugin Github, ben, j'ai le truc qui correspond. Et euh, mon plugin Github lui-même, eh ben, il a ces différents éléments pour lesquels je n'ai pas spécialement de doc. Mais vous voyez que ici, par exemple, pour celui-là, j'ai la, en fait, la même doc que vous avez dans l'UI qui est introduite dans la doc générée. Donc on récupère en fait tous les efforts qu'ont fait les développeurs de plugins pour que l'UI soit utilisable par, par un être humain, c'est-à-dire que vous avez une option certes, mais vous avez aussi le petit tips qui vous explique comment l'utiliser, l'impact qu'elle a, choses comme ça. Tout ça on le récupère dans la doc parce qu'effectivement si vous avez besoin d'écrire ce fichier YAML, vous aurez besoin de cette information, vous n'allez pas passer votre temps à les regarder dans l'UI à quoi ça correspond. Donc ça, c'est la partie génération de doc. De la même manière, on génère un schéma... Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça plantait tout à l'heure Non, ouais Donc on génère un, gé un schéma JSON. Alors il s'avère que YAML, euh, le, les parseurs YAML sont capables de bouffer des schémas JSON. Cherchez l'erreur, peu importe. Euh, qui permettent effectivement de dire que, ben voilà, bah, typiquement mon configuration as code, c'est lui-même un sous-objet de ce type-là. Si je le trouve. Pourquoi je ne le trouve pas Parce que, ah oui, je suis dans les définitions... Hop. Et euh, l'objet configuration NAScode a lui-même des propriétés qui sont euh, de type la déprécation elle peut être en reject en warm, le restricted dont je parlais tout à l'heure il peut être en reject machin, et la version c'est une string. Et ainsi de suite, on a tous les éléments comme ça. Donc l'idée, alors il y a deux trois bugs dans ce schéma, ce qui fait qu'il n'est pas strictement utilisable aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'à partir d'un Jenkins installé, vous pouvez produire ce schéma, le béner dans votre IDE ou dans votre outil YAML qui va bien. Euh, et du coup, vous aurez la complétion, vous aurez la validation qui va vous dire, ben, par rapport à ce qu'attend ton Jenkins, ton fichier YAML est correct. Après, il peut y avoir des cas un peu... Euh, jamais à l'abri d'un truc un peu bâtard, mais euh, ce que, que j'essaye de rajouter typiquement, c'est, euh, par exemple, on va vous dire qu'un truc est un entier, il s'avère que dans le code, ça doit être un entier positif. Exemple bête, mais n'empêche que le type c'est un int, quoi. donc euh, du point de vue du schéma on ne sait pas. Euh, on est en train d'essayer de, de rajouter le support de bin validation dans Jenkins pour que les développeurs puissent exprimer ces contraintes en termes de métadonnées, en termes d'annotation, que du coup le config -code puisse venir pomper et euh, du coup inclure dans, ce, dans ces schémas, dans la doc, dans le, le, le préchargement et la validation de nos fichiers. Et alors, hop, pour revenir... Donc là. Il y a le bouton Reload qui est rigolo, mais pour qu'il y ait un vrai Reload, il faut qu'il se passe un truc. Normalement, non, j'ai une anti-sèche à côté, là, dans lequel il y a des trucs rigolos. Euh, alors, je vais vous montrer déjà, effectivement, un problème qui est assez récurrent, c'est la possibilité de euh, créer un job initial. Je vous parlais tout à l'heure des multi-branches, là, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, cette partie-là, on se repose intégralement sur le job DSL plugin, si on allait pas tout recoder, hein. euh, ils ont déjà fait le boulot depuis des années. Ce qui donne un truc très bizarre, c'est qu'en plein milieu de votre fichier YAML, vous avez du Groovy. J'admets, ça fait bizarre. Très prochainement, on va essayer de, que vous puissiez référencer un fichier groovy, ce qui serait quand même plus cool. Euh, mais l'idée, elle est là c'est de dire, voilà, j'ai les jobs qui vont être créés au départ, et ben, on va avoir un multi-branche pipeline machin qui se base sur ce repo Git qui est là. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué à euh, essayer de templétiser un Jenkins et du coup, euh, qui sont obligés de le recharger en faisant un reload de configuration, en allant euh, taper la causette à la machine à café et en revenant après. Ben là, vous faites reload et c'est fini. Magie. Et c'est fini. Et si tout va bien, j'ai un job. Ah, il est là. Alors, il n'a pas encore fait l'indexing. Je vais le forcer un peu. Hop. Est-ce que j'ai du wifi On dirait. Peut-être. Non. Peut-être. Ça, ça arrive que ça marche. Oui, oh, il est en train. Ah oui, ben, il fait le premier. Euh donc là, oui, là c'est la branche un peu, c'est la version un peu, un, un peu basique. Donc l'idée, c'est ce que je vous disais parler tout à l'heure de, de ce côté multi-branche en fait. Vous voyez que la, la conf que j'ai c'est uniquement un repo git. Euh, donc on a un premier checkout, mais après en fait il va indexer régulièrement ce repo pour voir est-ce qu'il y a des branches qui ont été créées. Il a l'air d'avoir bien du mal. On regardera plus tard ce que ça donnait. Euh, mais euh, en fait, les, la raison pour laquelle c'est super rapide, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de venir au niveau stockage XML ce qui est vraiment le, le les bas étages de Jenkins et je vous encourage à ne jamais aller voir ce qui se passe là dedans parce que ça peut changer à n'importe quel moment et on fait tout pour essayer de le changer nous parce que c'est quand même un peu euh, sur 2000 quoi hein. euh, et euh, par contre ce que fait en fait Config yes c'est l'équivalent de si vous ouvriez tous les, les les écrans de configuration de Jenkins et que vous faites un submit de tout le monde en même temps donc il y a un petit peu de charge parce que Jenkins se reconfigure de tous ces éléments mais globalement, voilà, ça prend une seconde, quoi. Puis surtout, ça gère les mécanismes. Jenkins en interne est prévu pour que, même pendant qu'un job est en train de builder, vous puissiez changer une conf. Il y a des mécanismes d'immutabilité derrière Donc on utilise ces mécanismes-là et tout se passe bien. C'est vachement pratique quand tout se passe bien. Euh, Est-ce qu'il est... Est qu a réussi à s'en sortir ou oh, Toujours pas, parce que j'aime bien quand il fait des trucs, moi. Ah si, voilà. Donc vous voyez, oui, on a quand même beaucoup de branches. On peut avoir des patterns pour en, ex en exclure certaines, hein, je vous rassure. <rire> ah, le fix plugin install, tiens. Bon. Parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas encore parfaitement. On les a marqués dans la doc comme étant des features bêta parce qu'on sait que ça a l'air de marcher, on sait qu'il y a des cas un peu particuliers, donc il euh, y a encore un petit peu de, de, de, de, de maturation sur le projet. Euh, comment ça marche ce bordel euh, L'idée, très clairement, c'est qu'on part d'un Jenkins, un vrai Jenkins, un truc, et on va faire de l'introspection. Pour identifier le modèle de données qu'il expose au niveau de l'UI web. C'est ce qui va nous permettre de piloter le parser YAML, de générer de la doc, de générer des schémas, de générer de l'outillage. Donc on a vraiment un, cette fonction où on a une version de Jenkins, on a une version des plugins installés, et ça nous génère tout l'outillage qui correspond. C'est-à-dire que vous changez un plugin, potentiellement ça change votre schéma. Ça n'arrive pas tous les matins, mais ça peut arriver. Vous changez de version de Jenkins Core. Bah oui, il y a des trucs en plus, et des nouveaux paramètres qui vont apparaître, et puis il y en a qui vont disparaître parce qu'ils ont été dépréciés. D'où l'option uh, dépréciée, juste un warning. Euh, ça, tiens, bah, je peux le montrer typiquement. Ai, il me semble que je l'ai dans euh, Hop, Voilà, alors je vais le mettre tout en haut. Euh, donc là, typiquement, je lui demande tout ce qui est restreint, déprécié, machin, tu me fais un warning, mais pas plus. Et je vais essayer de configurer un attribut qui s'appelle Raw Directory, c'est un truc dans lequel vous ne touchez normalement jamais, mais qui est une option qui existe dans un coin, et qui pour une raison très obscure est marquée comme restricted dans le code, parce que à un moment donné, ça semblait être la bonne chose à faire. Et si j'arrive à retourner dans mon Jenkins là, hop. donc je vais faire le reload. Si tout se passe bien, il plante. Ah oui, j'ai pas la notation bêta Ouais, du coup, c'est moins parlant. Euh, <rire> bon, enfin bon, peu importe. Euh, normalement, ici, vous auriez dû voir apparaître un flag ici, là, qui vous dit euh, « votre fichier machin contient tel élément euh, qui n'est pas supporté ». Voilà, ça c'est quand on fait un refactoring dans l'avion juste avant une conf, ça se passe pas bien. Bon, peu importe. Tant pis, je vais revenir sur les slides. Euh, donc voilà, cette, cette logique d'introspection, c'est ben, on va être capable de, de, de configurer tout ce qui est lié à l'instance Jenkins Racine, tout ce qui est lié à au descript, ce qu'on appelle les descripteurs dans, dans Jenkins, enfin, tout, toutes les pages de conf globales en fait, que vous avez pour chaque plugin. Donc Typiquement, ce qui permet de configurer les clouds Docker, euh, l'endroit où est installé Git, euh, vos, vos tokens GitHub, tous ces trucs-là en fait, qui sont dans la gestion globale. Euh, et puis deux trois trucs un peu spéciaux qu'on a rajoutés parce que ces trucs-là ils sont nécessaires mais ils sont tellement mal foutus qu'on n'arrive pas justement à trouver un, un pattern pour les identifier correctement euh, et tout ça bon, bah, pour générer ce, ce, cette structure hiérarchique en YAML. Alors on va rentrer un peu dans, la, dans la, le, le comment ça marche euh, donc là pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'est codé un Jenkins, évidemment, ça va vous surprendre un peu. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Jenkins utilise un framework web maison qui s'appelle Stapler, qui est basé sur des annotations, enfin qui peut être basé pour des, sur des annotations euh, pour les plugins qui ont été mis à jour, euh, pour dire ben, ce champ-là dans l'UI, c'est ce champ-là. Et euh, il gère l'association. Le, le, le, le, euh, ce qui, aujourd'hui, si on avait à le refaire, on le referait sans doute avec Jackson ou un truc un peu dans ce genre-là, RS ou je ne sais quoi, mais bon, il faut voir que Jenkins a 10 ans, donc à l'époque, on était encore à faire des JSP, et des choses comme ça. Euh, donc, Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais euh, je vous ai montré la génération de doc et schéma qui en est, qui en est déduite. Et puis, évidemment, il y a les cas un peu tordus pour lesquels on est obligé de fournir, euh, de fournir une, une solution intermédiaire. Donc, C'est par exemple le cas pour le plugin Credentials, qui a une structure interne très particulière, d'autant qu'il a évolué dans le temps, donc il mélange un peu deux structures, ça donne des choses un peu, euh, un peu compliquées. Alors, comment ça se passe à l'intérieur euh, Quand vous avez ce truc-là, ce fameux fichier YAML, donc là je vais vous présenter comment, en gros, depuis le fichier YAML, on va retrouver les éléments dans Jenkins. On a donc des éléments racines. Pour l'instant, on n'a qu'une string, donc on ne sait pas à quoi ça correspond. Et en fait, dans le code du, config, du plugin Configure code on a des classes particulières, qui sont les root-element-configurator. Donc, le plugin vient avec ses propres... Euh, ses propres classes qui vont lui permettre d'identifier Jenkins et pas Mailer puisqu'il est dans une Classified, très mauvais exemple. Comme quoi c'est vraiment un truc qu'on a écrit à la main pour remplir le slide mais en fait c'est pas vrai. Euh, mais il y a un certain nombre comme ça, effectivement, typiquement bah, le security, bah, c'est parce qu'il identifie qu'on a, a un composant dans Jenkins qui correspond à la global security, comme c'est un global composant, on sait qu'il va être à la racine, donc celui-là on va pouvoir le mettre. Et euh, je vous ai montré tout à l'heure l'intégration de job DSL, c'est parce qu'on a créé une classe spécifique pour job DSL qui est un root element configurateur, donc on, ce mot-clé apparaît. Donc ce que fait le parseur, c'est en gros, il a euh, un, un, des, des nœuds racines. Il dit, bon, alors, qu est -ce que je connais, quel est le, le root-élément de configurateur qui correspond à ce mot-là Donc typiquement Jenkins, bah, il va matcher l'élément correspondant. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce truc-là. Euh, ensuite, une fois donc, on sait que l'objet cible, c'est la classe Jenkins. en hein, gros Et puis bah là, on a des éléments, toujours des chaînes, clés-valeurs. Clé et bah, On a entre autres le Security Realm. Donc on a bon, ce qu'on a appelé des attributs de manière extrêmement originale. Euh, et là on va, on va jouer sur la réflexion Java, c'est-à-dire qu'on va dire dans la classe Jenkins, quels sont, les, quels sont les attributs qui sont publics, quels sont les attributs du constructeur, quels sont les setters de la classe qui permettent effectivement d'aller passer une valeur, euh, et des choses comme ça. Et donc bah, typiquement on en a un pour, euh, pour Security Realm. donc chaque fois qu'on a un attribut on a un nom, on a un type particulier, c'est ça qui est important. Donc le SecurityRealm, on sait que euh, c'est quelque chose qui est de la classe SecurityRealm. C'est donc une, une, une API de Jenkins. Et donc, ben, euh, ce SecurityRealm, ben, on va pouvoir, euh, une, enfin, en gros on une, a une, une API abstraite, on va pouvoir aller regarder dans tout le classe-passe de l'instance Jenkins, qui, qui implémente ce truc-là Qu'est-ce qu'on a comme option qui correspond Et donc effectivement, ben, par, enfin, sur l'instance les, sur les, le, de test que j'utilise, ben, j'ai quatre, quatre versions. J'ai une classe Hudson.machin.legacySecurityRealm, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est Hudson.machin. Euh, on a le Private privateSecurityRealm, on a le plugin Active Directory qui vient avec son Active Directory SecurityRealm, et le plugin LDAP qui vient avec son euh, uh, realm. Et euh, je n'ai pas envie de vous obliger à taper des noms comme ça à rallonge. Je me dis qu'il faut qu'on trouve un moyen pour vous, que vous ayez un nom qui soit compréhensible et, et raisonnable pour un être humain. Alors, il s'avère que depuis quelques temps, on a une, euh, une annotation dans Jenkins qui est le add symbol, qui est utilisé beaucoup par le pipeline. Euh, et donc, par exemple, les classes, euh, ces deux classes qui font partie de Jenkins sont annotées pour avoir le symbole legacy et local. Donc là, on a un moyen simple, en fait, c'est dans le code, on a carrément dit ce truc-là, si on a besoin de l'utiliser, ben, en fait, ça s'appelle legacy. Ça tombe bien, boum, on prend ça direct. Et puis, il y a les autres. Et typiquement, bah, le Active Directory Security Realm, il s'avère que le développeur Java il a appris un pattern assez intéressant, c'est à écrire des noms de classe très longs. Donc quand il implémente Security Realm, il se sent obligé de répéter ce nom-là dans le nom de sa classe. En général, à la fin, parfois il rajoute impl derrière. Donc ça aussi, on gère les deux. Et donc si on trouve un truc qui s'appelle LDAP Security Realm ou euh, Tartampion Security Realm Imple, bah, on se dit, bah, en fait, le nom naturel de ce truc-là, c'est Tartampion. Et, boom. et si euh, le développeur il trouve que c'est pas beau comme nom, il a juste à rajouter un add symbol et, et, et ça roule. Et c'est comme ça qu'effectivement on a une liste de candidats, en gros. Et puis on va dire, bah, en fait, oui bah, ce qu'on a dans le fichier YAML, c'est LDAP, donc c'est cette classe-là. Donc on sait quel composant on va devoir construire. Et puis bah, celui-là, il a un constructeur avec des paramètres des attributs, des sets, des machins, donc là on recommence. On a un ensemble d'attributs, on va alimenter ces attributs en fonction de ce qu'il y a derrière. Donc typiquement cache, eh c'est un cache configuration, celui-là a aussi un constructeur, et ainsi de suite. Alors évidemment, je vous ai parlé de tout ce qui est déprécié, de tout ce qui est restreint, de tout ce qui est machin pour lequel bah, on est quand même obligé de les accepter. Alors J'ai insisté pour qu'on les laisse en warning, parce que j'ai en fait, y a un truc qui me fait peur, c'est si on commence à dire sous prétexte de compatibilité ascendante, on doit pouvoir bouffer n'importe quoi, euh, les utilisateurs vont jamais mettre à jour leur config. Donc, on leur laisse un warning, que l'administrateur va voir, euh, le truc va charger, on casse pas la prod, par contre, oui, bah, là, tu es prévenu. C'est un, euh, un peu comme euh, si vous avez des Jenkins un peu anciens, vous avez déjà le truc qui vous rappelle gentiment qu'il y a une nouvelle version de Jenkins qui est disponible, et puis vous avez surtout les, les Security Advisors qui vous disent, ah oui, vous utilisez tel plugin qui a une grosse faille de sécurité, est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui trouvent que leur Jenkins, il tourne un peu à 100% de CPU parce qu'en en fait, on a eu un problème de sécurité, il y a des gens qui ont un petit peu hacké Jenkins et qui font tourner des mineurs Bindcon dessus. C'est un petit détail, quoi. Alors, euh, bon, il y a des gens à la DockerCon qui m'en ont parlé, ça les a fait pas trop trop rire sur le coup, parce que, effectivement, c'est... Aller alimenter le, le, le réseau Bitcoin avec votre Jenkins, c'est assez original. Euh, il y a un ensemble de choses dont j'en ai parlé, en fait, la, la, on essaie de trouver des mécanismes déclaratifs pour qu'on puisse avoir un modèle plus sympa, sans être obligé de trop trop changer le code, des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre de cas un peu tordus pour lesquels on essaye de trouver des améliorations, mais déjà on essaie de stabiliser ce, ce fonctionnement-là qui, qui est déjà pas mal. Et donc, euh, et donc, ce slide n'est pas du tout à jour, donc je ne vais pas en parler. Euh, L'état actuel du. Euh, ouais, alors si, pour la petite histoire, tiens, parce qu'on va en profiter, on a un petit peu de temps. Euh, initialement, le, dans mon premier prototype, moi, ce que je voulais démontrer, c'était qu'on était capable de configurer n'importe quoi, même le plugin le plus tordu qui soit. Euh, et donc, du coup, bah, j'ai pris le plugin Credential de mon, de mon collègue Stephen Conley, salut Stephen, qui est un peu tordu. Et euh, le plugin. <rire> et, euh, et donc du coup effectivement il s'avère qu'on n'est pas en train de configurer une liste ou un truc, non, à l'interne c'est une map, et donc, euh, et donc du coup on se retrouve à écrire des maps en YAML, sachant que ben, les credentials par défaut, enfin les trucs qui sont dans tout le Jenkins, alors, a priori ceux que vous voulez mettre, pour, pour faire tourner mon, mon, mon, mon job qui vient scruter Github par exemple, il ben, faut que je lui passe mes tokens Github, donc ça c'est un truc qui est global à tout le monde Jenkins. Et eh ben, le global, c'est quand la clé est nulle. Donc, ça donne cette super syntaxe où on a une map. Donc, ça, c'est la syntaxe d'une map en, en YAML. Point d'interrogation pour la clé, deux points pour la valeur. Parce que oui, on peut faire ça en YAML. Euh, et donc, eh ben, on n'a pas de clé. J'ai mis un commentaire parce que sinon, on ne pige rien. Et puis, on a une valeur qui est elle-même une liste, qui est, euh, qui est ma clé privée. Donc, euh, bah, il s'avère qu'on a changé, hein, parce que les gens ne pigeaient pas, en fait. Je ne sais pas vous, mais... Euh... <rire> À part ceux qui ont lu l'aspect YAML, en général, ça, ça pique un peu. Bref, c'est ça qui est intéressant, en fait, de le plugin. On a assez rapidement fait des versions alpha, et on a eu ce genre de retour justement des gens qui l'utilisent euh, peut-être un peu trop en production d'après ce que j'ai cru comprendre et des gens qui aiment bien le risque euh, et, euh, et qui nous disent ben ouais ce plugin là se comporte pas bien euh, j'ai euh, tel comportement bizarroïde euh, la syntaxe elle est juste imbitable enfin, ouais, ce, ce, ce genre d'infos est vachement utile pour euh, s'assurer que quand on arrivera à une 1.0 on espère avoir une 1.0 cet été euh, on, est, euh, on est quelque chose de, de, de vraiment stable et qui corresponde aux besoins des utilisateurs qu'il qu ce soit pas juste un, un délire d'architecture parce que vous savez, l'ingénierie, on aime bien faire des trucs super élégants, tout ça. Et puis les gens, ils arrivent devant, ils disent oh, voilà. Euh, L'état courant. Euh, donc aujourd'hui, vous pouvez charger la YAML depuis un fichier, depuis une URL, depuis un répertoire qui contient plein de fichiers, parce qu'ils peuvent se, se composer, se surcharger, se mélanger entre eux, ce qui, ce qui va donner des, des trucs, des bugs sans doute assez intéressants. Mais donc, so, soyez raisonnable dans vos mélanges de YAML, quand même, hein, s'il vous plaît. Euh, vous avez vu le mécanisme de reload, qui est quand même super pratique. Ah, je ne vous ai pas montré l'export, ben oui, suis-je bête, parce que c'est bien sympa de pouvoir écrire du, du YAML à la main, mais il euh, y, y, y a un moment, en fait, euh, on se dit, ben, j'aimerais bien juste aller dans le clicodrome de, de mon Jenkins, celui que j'ai là aujourd'hui, et, et, et voir le YAML qui correspond. Et ben, je clique sur export, et, et putain, ça marche en plus. <rire> et donc, si ben, je me foute là, voilà, hop. Et donc, effectivement, et bien, il a vu que j'utilise ben, Configuration NS Code en version 1. Et, euh, et bien, il me met. Alors, ça, ça, alors, typiquement, ce qu'on essaye de faire, c'est un point important on n'est pas en train de dumper toute la conf de votre Jenkins. On essaye de dumper que ce qui ne correspond pas aux valeurs par défaut. Et, et bien, typiquement, pour la partie plugin manager, ça ne se passe pas bien, parce que vous avez le truc par défaut. Mais euh, bon, ça, c'est le. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement au carré. Mais euh, typiquement, bah, on va voir que dans votre conf, eh ben, il y a le Adjunct Protocol qui a été mis à ça, il y a le Cloud qui a été indiqué. Euh, bon, on a un fameux job qui du ne correspond pas à grand-chose. Normalement, il faudrait qu'il soit complètement exclu de, de la conf parce qu'il ne correspond à rien. Et euh, En théorie, vous ne devriez voir ici que les choses qui ont été changées. Malheureusement, pour le nœud Racine Jenkins, on ne sait pas le faire parce que pour faire ça, en fait... On prend votre composant dans Jenkins, on regarde le constructeur qu'il a, donc vraiment les trucs obligatoires, on récupère les valeurs du composant live et on crée un autre à côté, avec juste le constructeur. On se dit, Donc voilà, ça c'est vraiment le truc minimum que vous auriez pu créer. Et donc tout le reste, c'est forcément les valeurs par défaut, puis on compare, un par un. Donc si c'est la valeur par défaut, c'est que vous n'avez rien changé, donc celle-là on ne la met pas. Euh, il s'avère que le nœud clé de Jenkins, on ne peut pas en créer un deuxième, on ne peut pas créer deux Jenkins dans le même Jenkins, bizarrement, ça, je ne pas savoir pourquoi. Euh, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va, trouver. On va être sans doute obligé de faire des modifications dans, euh, dans Jenkins Core à un moment, pour, si on veut pouvoir euh, échapper à ce problème-là, sachant que bon, ce n'est pas la mort non plus. Quoi. Si vous prenez ce YAML-là, déjà ça vous aide bien. Quoi. Normalement vous découvrez que tiens il y a un truc qui s'appelle la view tab bar, comment est-ce qu'on fait pour configurer la view tab bar ou le markup formateur Ça fait rêver. Bref, ça vous évite de vous coltiner la doc systématiquement. Euh, donc ça c'était la partie export. On a alors on a aussi un.. Sur le repo on a, on a mis un certain nombre de démos. Euh, qui correspondent aux différents plugins qu'on a testé testés, pour, on a, dont on a documenté le test, alors il y en a finalement assez peu par rapport à tout ce qui est supporté. Euh, C'est sympa parce qu'il y a des gens de la communauté du coup qui essayent et qui nous contribuent ce genre de choses, parce qu'en fait, dedans, il euh, y a juste un readme dans lequel, en gros, le gars il dit bah, « moi, j'ai testé ça, et ça marche ». Et rien que vous dire bah, « moi, justement, j'utilise mes os »,« ah bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec mes os ?» Et si le truc vous parle, euh, bah, du coup, bah, voilà vous avez déjà un début, quoi. C'est vraiment cette idée de snippet de dire, voilà, si vous voulez juste configurer un mesos, vous prenez ça, normalement vous avez un truc qui marche à peu près. Euh, et potentiellement, c'est là qu'on va rajouter plus pour les contributeurs des détails pour dire, bon, alors ça se passe comme ça, parce que justement ce composant utilise telle annotation, telle API, tel truc, et c'est grâce à ça que, euh, que on a été capable de, de supporter ce mode de fonctionnement-là. Donc ça sert à la fois à l'utilisateur et aux contributeurs qui veulent comprendre un peu les mécanismes internes. Parce que vous vous doutez bien qu'elle est sniffer le modèle d'un Jenkins en termes de code java ça donne des trucs un peu euh, tarabiscotés quoi. Et, et, et... Pourquoi j'ai perdu l'écran Oups, merde, j'y suis. Qu'est-ce que je racontais d'autre dans le slide euh, Donc on, a, on, va, on essaie d'avoir aussi certaines démos dont celle que je viens de vous montrer qui marche quand elle veut bien. Mais globalement, voilà, on a plusieurs, plusieurs choses comme ça. Et surtout, on a voulu rentrer dans le mécanisme des JEP, les Jenkins Announcement Proposals, un truc comme ça, qui consiste en gros à documenter ce qu'on fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, tous ces trucs-là, de manière à s'assurer que les gens de la communauté sont à peu près d'accord avec nous et qu'en tout cas, il y ait cette référence qui qui suivent. Voilà, et donc on a aujourd'hui une version 0.8 alpha qui est disponible sur l'update center, il faut cliquer l'option pour avoir les, les, les plugins expérimentaux, et s'il vous plaît, si vous l'utilisez, faites nous savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur la mailing list Jenkins User, il y a aussi un gitter qui permet de communiquer rapidement pour savoir ce qui se passe, plutôt aux horaires européennes, oui, ça tombe bien ici. Euh, voilà, il me reste deux minutes, donc j'ai un petit peu débordé pour répondre à vos questions. Alors là, donc, je répète la question, pour la caméra, est-ce qu'on a prévu quelque chose pour toutes les données sensibles Et donc oui, effectivement, euh, on a prévu... Euh, est-ce que c'est dans les démos Je pense que oui, on a dû le mettre. Et... Oups, Credential, ça va être là sans doute. On a prévu ce genre de choses, un remplacement en mode un peu shell script, il y a même la syntaxe pour avoir une valeur par défaut exactement la même chose qu'en Shell, euh, qui consiste à dire que dans ton fichier YAML, non, tu ne mets pas ton mot de passe sudo, mais tu en as besoin quand même au runtime. Et donc, il y a un remplacement, un remplacement qui est fait à la volée. Sachant que la source pour obtenir cette valeur, alors, on supporte les variables d'environnement, mais c'est vraiment la dernière option. C'est une très mauvaise idée de passer des secrets en variables d'environnement. Euh, on a une intégration avec Vault, on a une intégration avec Docker Secrets, donc globalement, un fichier ou un répertoire sur votre disque dans lequel il y a les valeurs correspondantes. Et sachant que bah, ça c'est pareil, c'est une API que n'importe quel plugin peut implémenter pour dire bah, « moi mes secrets ils sont stockés dans Redis ». Donc au runtime, viens les prendre de là, c'est pas forcément très compliqué à implémenter. En gros, le truc, il vous dit, est-ce que tu as une valeur pour la clé, machin, vous répondez oui, vous donnez la clé, voilà, c'est fini. Donc c'est très facile à implémenter si vous voulez rajouter ce genre de fonctionnalité pour une infra spécifique. Et bien évidemment, ça a été un truc qu'on a voulu mettre en place rapidement, parce que sinon, bah, tu vas pas aller très très loin avec ta conf. Quoi. Et bah, time's up En tout cas, merci beaucoup de votre attention, et j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser ce plugin et de nous faire savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup